Bonjour à toi, chers spectateurs. Le chemin du bonheur de Nicolas Style. Euh, ben honnêtement, on va pas se voir la face cette semaine, il n'y a pas beaucoup de sorties. Et le peu de sorties secondaires après le Dupieux qu'il y a, et ben, ce sont des films qui, sur le papier, ne se vendaient pas hyper bien. Mais celui-là avait l'air d'avoir un côté très cinéphile et même si parfois je peux trouver la démarche un peu racoleuse, surtout auprès d'un spectateur lambda qui va avoir du mal à s'identifier dans le récit mais peut-être auprès d'un cinéphile qui lui par contre va complètement se laisser s'embarquer, bah je me dis que pourquoi pas, ça peut tout de même être intéressant. Le résumé pour faire simple, Saul est un cinéphile chevronné, un juif passionné par son histoire et surtout un survivant de la guerre. Alors qu'il a repris un restaurant délicat transformé en temple de la cinéphilie, il commence avec son commis Joaquin l'écriture d'un film sur sa vie. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'avais rarement eu autant la sensation d'être devant un film qui cherchait autant à aguicher le spectateur un peu cinéphile pour lui vendre un film de cinéphile. Alors niveau cinéphilie, Style lit vraiment un long métrage qui est hyper satisfaisant. Mais derrière, et là c'est le gros problème, il ben n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est typiquement devant un film qui ne raconte quasiment rien. Qui raconte vaguement l'histoire d'un homme, l'histoire d'un film, l'histoire d'une vie, l'histoire d'une période sombre de l'histoire de l'humanité. Une histoire aussi un peu importante par rapport à ces enfants qui ont été sauvés par le biais de cette idée de transférer des enfants d'un endroit à un autre pour justement leur éviter de souffrir des camps de concentration. Là-dessus, c'est intéressant, mais le film, dans sa base pure, est extrêmement vide. Il dure 1h55, honnêtement, on sent le temps passer, tellement le long métrage patouge, à réellement nous faire ressentir des émotions concrètes. Après, derrière, ça reste tout de même prenant. Durant une grande majorité du film, on a embarqué dans l'histoire, on est attaché à ces personnages, on se laisse plutôt séduire par leur aventure, et le personnage principal de Soul est vraiment un personnage qui est... Très impressionnant d'un point de vue cinéphile, mais pas se voir la face derrière, il y a quasiment rien. J'ai rarement vu un scénar qui patauge autant à raconter une histoire de manière concrète, et j'ai rarement vu un film qui arrive à aussi peu s'équilibrer finalement entre ces différentes parties, et nous donner presque l'impression qu'on est en train de regarder un, un truc qui tient sur un timbre-poste, mais qui est tendu sur une longueur de euh, 200 pages. Donc c'est assez paradoxal. Le cinéma passionne, hypnotise, fascine et domine parfois les auteurs, cherchant à le mettre en forme, à le façonner à leur manière, ne donnant pas forcément lieu à l'œuvre pleinement souhaitée, mais apportant tout de même leur petite pierre à un édifice qui pourrait potentiellement les dépasser, mais qu'ils pourraient également maîtriser. Nicolas Style a voulu mettre le cinéma sur un piédestal et malheureusement pour lui, cela ne fonctionne pas parfaitement, donnant lieu à une œuvre très intéressante sur de nombreux aspects, mais ne sonnant jamais comme le métrage que l'on aurait pu ou dû attendre, surtout de la part d'un tel cinéphile qui ne semble jamais dominer la cinéphilie de son œuvre. En termes d'écriture, le film se base donc sur une œuvre de Henry Rohan qu'il a lui-même réécrit ensuite avec Michel Fessler ainsi que Nicolas Style. En soi, le scénario, dans sa base d'écriture, est hyper classique, mais ça pourrait marcher. Cette idée de jouer sur le parallèle entre la vie du personnage principal et découvrir un petit peu cette vie, mais de manière aussi plutôt romancée puisque le côté très assumé du long métrage, de raconter l'histoire du personnage principal et ensuite de raconter son enfance mais au travers de la création d'un long métrage retraçant une partie de sa vie, l'idée est intéressante et derrière, c'est indéniable qu'il y a une métaphore sur la création du visuel et sur la prise de liberté par rapport à ce qui s'est réellement déroulé dans l'histoire. Là-dessus, le scénario cherche vraiment à être très intéressant dans cette analyse et permet entre guillemets au récit d'avoir une nouvelle grille de lecture qui peut être assez fascinante. Mais pour moi, ça ne suffit pas du tout à porter l'ensemble de la dramaturgie qui, dès qu'on sort du contexte de l'enfance du héros, devient juste une pseudo-histoire romantique avec un certain fond politique et historique mais alors qui est balancé à la truelle et rajouter en plus par-dessus ça le fait que ce Delicatessen est, est magnifique indéniablement et personnellement, en tant que cinéphile, je rêverais d'avoir un endroit comme ça et je m'y fourrais tous les jours, tout le temps. Mais... Un point de vue cinématographique et dramatique, ça ne raconte pas grand-chose. Certes, il y a de l'amour du cinéma, indéniablement, qui est très bien retranscrit. Et là-dessus, les trois scénaristes ont vraiment bien travaillé leur truc. Mais, bah, on va pas se mentir, derrière, ça raconte pas grand-chose. Ça raconte pas grand-chose sur le personnage, ça ne cherche qu'à le rendre très charismatique pour un cinéphile. Mais j'essayais durant une grande partie du film de me mettre à la place d'un spectateur lambda. Honnêtement, il ne va rien ressentir de spécial. Parce que même si le personnage est charismatique, il ne reste pas moins un cinéphile over the top qui ne va convenir qu'au cinéphile. Donc c'est la vraie question en fait que pose ce scénario. Est-ce que ça suffit de montrer et de faire dégouliner de tous les pores d'une œuvre une profonde envie de partager un amour immense du cinéma bah, La réponse selon moi c'est non. Et pourtant c'est un cinéphile qui vous dit ça. Mais alors vraiment je trouve qu'au sein de ce film, ça a beau avoir une base intéressante, même moi, il y avait des moments où j'étais en train de me dire « ça ne me séduit pas et ça ne fonctionne pas ». L'écriture de Style, Rohan et Fessler n'est jamais forcément mauvaise non plus, cela est évident. Mais elle ne semble jamais réussir à saisir plus que simplement une surface de composition et de juxtaposition de clichés qui par moments réussissent à fonctionner et jouer les uns avec les autres, et par d'autres ne réussissent pas à se tenir. Il reste donc de tout cela un ensemble dramatique et narratif entraînant, parvenant à sonner comme une fantastique plongée dans l'esprit d'un homme cherchant à être une histoire, mais également à vivre une histoire. Et si cela reste touchant, on peut également rapidement ressentir une certaine forme de lassitude face à une écriture suave, mais lourdingue un peu. En termes de mise en scène, il est bon de rappeler qu'à la base, Nicolas Style est surtout un producteur. Et par contre, en producteur, c'est impressionnant le nombre de films qu'il a réussi à porter, quasiment à bout de bras, et il y en a certains, c'est vraiment, vraiment des morceaux de bravoure en termes de production. Après, en tant que réalisateur, bah c'est là le problème, c'est que c'est très, très, très facile. Dans le sens où je n'ai pas non plus l'impression que le film soit vide, mais dans le sens où je n'ai pas non plus l'impression que le long métrage soit transcendant en termes de style. Il, il a un charme indéniable, évident. Il a une patte, il a une identité, il a un certain charisme... Mais durant une majorité, je ressentais un côté trop factice. Et alors je sais pas si c'est dans la reconstitution, si c'est dans certains choix de cadrage, si c'est dans une photographie que je trouve pas très belle, parce qu'elle a tendance à utiliser des plans où tout est net. Mais quand je dis tout, c'est tout. Tout est net dans le champ. Et c'est très dérangeant parce que ça donne... Ça fait perdre en fait du sens à l'image. Parce que du coup, tout est plat. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de mise en tension. On est supposé avoir notre attention qui est justement sur tout à l'image. Sauf que c'est pas possible. On peut pas être attentif à tous les détails en tant que spectateur. Même si on a le plus grand bon vouloir du monde. Et le souci c'est que derrière ça n'est pas genre pour montrer que tout est important dans son image. Parce qu'à chaque fois on est quasiment focalisé que sur le personnage central. Donc il y a réellement cette idée de vouloir faire en sorte que tout soit tout le temps net. Mais alors je sais pas ce que ça veut dire derrière. Parce que honnêtement même moi j'étais un peu perdu en train de me dire Ok, ben, ça raconte pas grand chose en fait. C'est une idée. Mais pour moi c'est juste un problème de photographie. Que réellement une ambition de metteur en scène. Et ça n'est que le surface d'un iceberg qui, pour moi, est très énigmatique. La scénographie est donc un peu bizarre, un mi-chemin entre la composition trop linéaire et l'envie d'une lecture simple et claire d'un ensemble dont le spectateur ressortirait comme ayant saisi tous les tenants et les aboutissants d'un visuel ne sonnant pas comme beau, mais simplement comme clair pour lui. En un sens, ce parti pris de style est clairement étonnant, car s'il n'est pas esthétique, il est clairement fait pour les spectateurs non habitués, témoignant d'une envie de la part de l'auteur d'ouvrir son film vers les non-cinéphiles, pour ne pas les perdre dans un enchaînement potentiellement foireux et illisible, ne cherchant qu'à capitaliser sur les cinéphiles, qui semblent pourtant rester le spectateur visé par le metteur en scène. En termes de casting, celui-ci est plutôt bon dans sa grande majorité. Je dois avouer que Django Revzen est bien, André Zung aussi, Michel Villermoz, il bon n'y bah, a plus rien à vendre chez lui, Michel Villermoz est un immense acteur, tout comme Eric Caravaca, que j'ai trouvé vraiment excellent ici. Pascal Arbiot est, est bien, j'ai trouvé vraiment attachante, elle a une très belle manière de porter son personnage. Et alors par contre, indéniablement, s'il y a un point que je ne pourrais jamais remettre en question, c'est l'acteur principal de son métrage, qui est réellement impressionnant, hyper charismatique, séduisant, tout ce que vous voulez. Mais réellement, si le film fonctionne juste un peu pour que je l'apprécie, Très vaguement, c'est grâce à lui. Simon Abkarian est un immense acteur. Passionnant, fougueux, talentueux, qui ici le démontre en optant pour une prestation tout simplement magnétique, fusionnant avec la caméra, pour notre plus grand plaisir de spectateur. Au bout du compte, Le Chemin du Bonheur est un film avec de l'idée, mais jamais pleinement exploité. C'est un film extrêmement maladroit. C'est un film qui je trouve n'est pas très beau visuellement, qui s'éparpille un peu trop narrativement, qui reste attachant par le biais de ses personnages. Ça reste un pur film de cinéphile, même si c'est de la cinéfilie très racoleuse et très tape-à-l'œil, ça reste un pur film de cinéphile. Mais ouais, Le Chemin du Bonheur de Nicolas Style, je ne sais pas vraiment si je dois vous conseiller d'aller voir le film. Je vous dirais de vous fier à votre instinct. Peut-être que ça va vous plaire, peut-être que vous allez détester, mais sait-on jamais. Je vous laisse juger là-dessus malheureusement, parce que moi, je suis vraiment le cul coincé entre deux chaises. A plus